Dans cette troisième vidéo, je vais vous apprendre à renommer et sauvegarder votre programme sur votre ordinateur. Cela vous permettra d'enregistrer un programme que vous avez conçu pour y revenir plus tard. Premièrement, vous allez pouvoir modifier le nom de votre programme. Pour cela, cliquez sur le texte « Mon projet », effacez le texte et renommez votre programme. Terminez en cliquant sur l'icône du stylo. Vous pouvez maintenant enregistrer votre programme en cliquant sur le bouton Sauvegarder. Le fichier s'enregistre dans le dossier de téléchargement de votre navigateur avec le nom que vous lui avez donné.